super adaptation dans le discours par rapport au public, par rapport à la situation de la Réunion également et euh, en plus une super ambiance.